Bonjour, mon nom est Martin Sonnette, Je suis bénévole à de l'opération des rouges depuis 18 ans. Donc, cette année, c'est ma 18e année. Donc, j'ai fait plusieurs postes sur la route, escort, chauffeur, partenaire. Et depuis quelques années, avec la mascotte, dans le fond, responsable de la mascotte, faire la tournée de promotion. Donc, ce que ça m'apporte être bénévole, c'est sur le, le côté social, en fond, rencontrer d'autres bénévoles, avoir du fun aider les gens à retourner chez eux en toute sécurité avec leur véhicule et aussi ramasser des fonds pour la maison de répit Le Zephyr qui en ont vraiment besoin pour aider les familles. Donc moi je suis avec l'Opération des Rouges à la centrale de Vaudreuil. Ben, Donc on cherche toujours des bénévoles, c'est toujours le temps de vous inscrire pour combler soit à la centrale, soit sur la route. Poste à la centrale, accueil, téléphoniste, euh, alimentation, tout à la centrale et aussi sur la route. Escort motorisé, chauffeur partenaire, et aussi équipe de la mascotte ou équipe promotionnelle, dans le fond, pour accompagner la mascotte, faire la tournée des restaurants et des bars de la région, faire la promotion de Nez Rouge. L'essayer, c'est l'adopter. Essayer une soirée, c'est sûr que vous allez vouloir revenir. Seul, en équipe de deux ou de trois, on vous jumette, vous allez avoir du plaisir et des anecdotes pour les prochaines années à venir, c'est sûr et certain. Donc, pour vous inscrire, c'est assez simple. Vous pouvez, dans le fond, contacter la centrale du effet des effets le bureau administratif, qui est aussi 163 boulevard Bordelot, à vallée Ou sur le site opération vous sélectionnez la région, Vaudreuil-Dorion, et ils vont vous guider au travers remplir le formulaire. Et ça va vous faire plaisir de vous accueillir pour nos soirées d'accompagnement. Donc, plus on est de fou, plus on rit.